Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où j'aimerais vous donner les trois étapes pour écouter son âme. Trois étapes que euh, je vous donne et à travers lesquelles j'aimerais vous partager aussi mon expérience euh, personnelle et professionnelle pour vous aider dans ce cheminement qui est euh, à mon sens le cheminement de toute une vie. Euh, donc on va aborder ces trois étapes. Je vous donnerai des conseils pour chaque étape pour pouvoir les réaliser et je vous expliquerai mon parcours euh, également qui je l'espère pourra aussi vous donner euh, quelques conseils, quelques astuces euh, pour euh, écouter votre âme et bien évidemment je vous parlerai aussi de ma façon de travailler, de mon approche thérapeutique, de mon accompagnement qui peut aussi vous aider à aller encore plus loin dans cette démarche pour écouter votre âme. Alors, quelle est donc cette première étape pour écouter votre âme Eh bien, pour moi, la première étape, ça va être tout simplement de vous libérer, de vous libérer de tout ce qui n'est pas juste. Euh, alors... Là, ça comporte, c'est une grosse étape. Hein. Euh, pour moi, se libérer de tout ce qui n'est pas juste, c'est pas que c'est pas juste, c'est pas que ça fait pas partie de vous, c'est juste que ça n'a plus rien à y faire maintenant. En tout cas, ça peut parasiter et court-circuiter finalement la communication que vous pourriez avoir avec votre âme, avec votre conscience supérieure, avec vos guides, finalement, un peu importe avec qui on a envie de communiquer, mais avec des choses, on va dire, sur des plans plus subtils. Et bien, parfois, il y a des blocages dans notre vie. Euh, il y a des blocages qui viennent de notre âme, de notre ego. Parfois, il y a des blocages euh, qui sont ancrés en Hein, d'un point de vue euh, vibratoire ou énergétique, et en fait ça vient euh, de nos parents, grands-parents, euh, tonton, tata, etc. Et parfois ça vient aussi sur d'autres plans. Donc on a euh, des choses qui peuvent nous bloquer, on a des nœuds euh, qui font que, eh bien, on n'arrive pas comme s'il y avait euh, une difficulté pour se calibrer, comme si, euh, vous savez, sur une, une, un poste de radio, on avait du mal à se calibrer sur la bonne, la bonne bande FM. Euh, donc pour moi ces causes, alors c'est ce que je fais dans mon quotidien dans ma pratique pro et ce que j'ai surtout fait sur moi, euh, c'est vraiment de travailler sur l'âme, sur cette partie du mental qu'on appelle l'ego qui elle est connectée finalement à la peur, au doute, euh, et donc d'aller voir quel est le message de ces peurs, de ces doutes pour aller la rassurer, pour aller euh, guérir cette partie qui en fait tout simplement est blessée en nous, hein, donc c'est là où on va parler d'enfant intérieur, des cinq blessures de l'âme, euh, pour vraiment aller euh, guérir et et tout simplement rassurer ces parties nous qui ont peur pour justement et eh bien euh, arrêter de passer toujours par ce chemin là qui nous fait faire plein de détours euh, ce chemin rempli de peur et pour aller sur le chemin tout droit euh, qui lui est connecté au cœur donc pour moi on a vraiment besoin de d'abord se libérer de tout ce qui pourrait nous empêcher d'être dans une réelle connexion euh, alors là, je fais le parallèle, du coup, avec ma propre histoire. Moi aussi, hein, j'ai eu, dans mon enfance, des, euh, comment dirais-je, des, des expériences, on va dire, euh, hors du commun. Euh... Mais finalement j'en ai eu très très peur et je me suis un peu, je me suis renfermée en fait, j'ai eu peur et je me suis bloquée, donc je me suis coupée de tous ces ressentis et tout ça c'est revenu qu'à la naissance de mon fils où bah en fait la souffrance émotionnelle était telle que je n'avais pas le choix concrètement pour avancer, pour faire quelque chose parce que je me sentais tellement mal en fait, j'avais des pensées tellement horribles et tellement bizarres qu'il fallait bien que je fasse quelque chose... Parce qu'il fallait bien que je m'occupe de mon fils en fait. Donc euh, si je n'étais même pas capable de m'occuper de moi, je voyais mal comment j'allais pouvoir m'occuper de mon petit garçon. Donc j'ai pas eu le choix en fait. Hein. Toujours pareil, hein, la vie elle nous met, euh, elle nous repousse dans nos retranchements jusqu'à ce qu'on change, jusqu'à ce qu'on décide de faire quelque chose pour évoluer et pour changer. Hein, C'est sûr que si. Euh... On, on, on, on ne fait rien de différent, et eh bien forcément rien ne changera, rien ne bougera. Donc à un moment donné, on a besoin de sortir sa zone de confort pour évoluer. Puis là, on a besoin d'aide et on a besoin d'être accompagné parce qu'il y a des choses qu'on arrive à faire seul, parfois inconsciemment. Et puis il y en a d'autres, les blocages sont tellement euh, prédominants dans notre vie, il nous fait tellement oublier en fait euh, c -c cette reliance en fait, qu'on a de, de façon innée avec notre âme que du coup on est un peu perdu, on ne sait plus trop comment faire. On ne sait plus quel chemin prendre finalement. Donc on se fait aider, on, a, on, on se fait accompagner, et on se rend compte qu'en fait on est comme ce, ce, cet oignon, hein, on aime bien utiliser cette image, mais elle est aussi très parlante, avec ses différentes couches, et donc on vient retirer couche après couche, couche après couche, notre carapace, et Dieu tu sait que des carapaces on en a des, des très épaisses et des très dures, donc on vient retirer et guérir en fait, comprendre, et la guérison c'était pas euh, ça y est bim bam boum, il n'y a plus rien, non on, quand on guérit d'une blessure profonde, on a une cicatrice. Donc, euh, on, on vient juste, euh, pour moi, encore une fois, ça c'est vraiment... Euh, euh mon cadre de référence à mon univers pour moi guérir c'est surtout venir écouter en fait tout simplement ce qui va mal ce qui pleure ce qui crie en nous pour pouvoir le réconforter répondre à ses besoins et le réintégrer à l'intérieur de soi donc quand on travaille sur l'enfant intérieur enfin tel que moi je le pratique on vient réintégrer en fait ces fragments d'âme qui sont un peu dissociés parce qu'en fait ça faisait trop mal, donc on a préféré sans les rejeter tout simplement et les mettre un peu à distance pour éviter de souffrir. C'est un mécanisme de défense qui est normal. Mais au bout d'un moment, bah, on atteint un stade où on est tellement éparpillé que bah, c'est normal qu'on se sente pas épanoui, c'est normal qu'on ait l'impression de ne pas écouter notre âme, c'est normal qu'on se sente pas du tout aligné parce qu'on est complètement éparpillé. Euh, donc, euh, se libérer voilà, de tout ce qui n'est plus juste, c'est vraiment euh, euh, redonner de l'importance à tous ces mots qu'on a un peu mis de côté, euh, identifier là où il y a des blocages qui ne viennent pas forcément de notre âme sur ce plan-là, mais de notre âme sur d'autres plans. Donc là, on va parler de, de, de nos carmies, de vie antérieure, et aussi parler du transgénérationnel, parce que Dieu sait qu'on nous en transmet des choses au niveau transgénérationnel. Que ce soit des choses conscientes, hein, euh, je pense que ça vous est déjà arrivé de, de vous dire, je ressemble de plus en plus à ma mère ou à mon père. Euh, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses inconscientes, hein, des secrets de famille, euh, des, des, des, des mémoires, des blocages émotionnels de nos ancêtres qui, euh, pour une raison qui euh, peut être n'est pas très clair pour tout le monde, peut-être même pas pour moi, mais tout simplement parce qu'il y a, euh, vous faites partie de la même famille d'âme où il y a une sorte de résonance d'un point de vue vibratoire qui fait que, eh bien, vous avez un lien avec cet ancêtre et, euh, eh bien, vous avez capté finalement ce euh, nœud, cette émotion, ce blocage. Et puis parfois, ça fait aussi partie du contrat d'âme que c'est à vous de révéler certains secrets de famille. Donc le pourquoi du comment est intéressant, euh, mais dans ce qu'on va euh, appeler vraiment la pure libération, parfois il n'y a pas besoin de comprendre, il y a juste besoin de « je lâche prise, je lâche prise avec tout ça, je me libère de tout ça » parce que ça me parasite, ça m'empêche d'évoluer, ça me rend confuse en fait, parce que je pars mon temps à essayer de comprendre et d'analyser des choses qui, pour un cerveau, on va dire, humain, sur ce plan-là, euh, on a beaucoup de mal finalement à le comprendre, donc il y a des fois, stop, on n'est on pas obligé de tout comprendre, de se sentir plus supérieur et intelligent. Euh, non, parfois c'est ça aussi l'humilité, cest se dire je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi, mais il s'est passé quelque chose. C'est pour ça qu'on passe dans la libération beaucoup par l'expérience, par l'écoute du corps, et il n'y a pas de, de, de choses miracles, il n'y a pas de c'est sûr ça va marcher à 100%, il n'y a pas de... Faut occulter tout ça. On s'attend à tout, on s'attend à rien, mais juste on se laisse bercer, on se laisse vivre par l'expérience. Et vraiment, on voit ce que ça donne dans notre vie concrètement. Et si se passe rien dans la vie concrètement, soit on le voit pas, soit il y a encore d'autres blocages, soit c'était pas le bon moment, soit, euh, soit, soit, soit, soit, soit, il y a plein d'explications possibles. Soit c'était pas le bon thérapeute, soit c'était une étape parmi tant d'autres. Et c'est plus tard que vous verrez les changements. Donc ne vous posez pas de questions, hormis celle-ci. C'est euh, « Ok, là je sens que ça va pas, de toute façon si je ne fais rien, ça continuera de mal à aller. » Donc à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, il va falloir bouger. Alors là je vous dis beaucoup de faire, de faire, de faire, mais vous verrez que euh, dans ma pratique on parle aussi beaucoup du être, hein, parce qu'on ne peut pas faire sans être, bon ça c'est autre chose, c'est quand on parle des valeurs. Euh, mais voilà, cette partie pour moi, cette première étape de libération, elle est vraiment importante. Euh, alors pourquoi en premier Bah Parce que ça me semble toujours plus, euh, euh, euh, on va dire logique tout simplement, de se libérer de ce qui nous parasite, ce qui nous empêche de nous connecter, parce que le jour où on se connectera vraiment, bah, ce sera plus facile, on aura peut-être moins une sensation d'échec. Parce que très souvent, c'est ce qui arrive, c'est que euh, bah, voilà, on, on a tellement de blocages, on a un ego qui est tellement fort, euh, qui a tellement peur de tout, qui en fait avec des croyances tellement fortes que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne fonctionnera pas parce qu'on est persuadé que, en tout cas l'ego est persuadé que ça ne fonctionnera pas. Donc de pouvoir se libérer de tout ça, ça nous donne plus de chance pour être dans cette reliance et dans cette connexion à son âme au quotidien. Donc c'est pour moi ici vraiment cette première étape et toutes ces libérations, tout ce que je viens de vous parler, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en pratique encore une fois d'abord pour moi-même et après que je retransmets lors de mes accompagnements personnalisés. Alors, ensuite, la deuxième étape, alors deuxième, troisième, vous verrez que finalement c'est un petit peu en même temps, mais deuxième étape quand même pour communiquer, pour écouter son âme, et eh bien c'est de vider son esprit et notamment la partie égo dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, votre mental en a besoin, cette partie rationnelle de nous qui a besoin d'analyser, on en a besoin parce qu'on vit dans un monde concret matériel et on a besoin de ce cerveau, de ce mental pour expliquer, rationaliser des choses, pour comprendre les choses. Mais dans ce mental, eh on a une partie égo. Et pour moi, cet égo, eh c'est ce qui va représenter nos peurs, nos doutes, nos blessures, nos parts d'ombre. Et c'est cet égo qui... Euh bah, dès qu'on vient appuyer dessus, hein, comme un gros bouton, là où ça fait mal, bah ça y est, il ressort, il sort les grands étendards et il court-circuit toutes nos actions, il nous empêche de faire des choses parce qu'il est connecté à des blocages, vous l'avez compris, mais à des peurs, etc. Donc euh, avant même de vouloir finalement se connecter à son âme et à cette partie, on va dire plus de l'écoute du cœur hein, finalement... Euh, eh bien on a besoin euh, effectivement de mettre l'ego un peu en sourdine de le mettre dans un petit cocon rassurant tout va bien se passer comme ça il nous laisse travailler, il nous laisse nous connecter à l'âme enfin, c'est comme ça que je le schématise, je caricature pour bien comprendre donc il euh, n'y a pas 36 000 méthodes hein, moi je veux juste vous donner deux méthodes que j'affectionne particulièrement et qui fonctionnent bien pour moi, bien évidemment qu'il y a plein d'autres façons de faire très certainement euh, encore une fois, comme je vous disais c'est par l'expérience que vous allez pouvoir vivre et faire des choses, donc testez Pratiquer, c'est pas parce que ça marche pas la première fois ou même la deuxième fois ou même la dixième fois que ça ne marchera jamais. Donc essayez, pratiquez et vous verrez qu'en plus, en fonction des périodes de votre vie, et eh bien vous aurez plus ou moins d'infection pour certains outils. Donc c'est toujours important de pouvoir au moins connaître, savoir cette panel d'outils qui existe pour pouvoir ensuite aller piocher un peu comme dans une boîte à outils. Donc, moi, pour vider, pour calmer ce, cet ego, ce mental, euh, j'aime beaucoup la méditation. Euh, et il y a certaines musiques, alors en plus maintenant avec les outils qu'on a, on a quand même YouTube hein, qui est euh, un énorme, une énorme bibliothèque euh, de vidéos. Donc il y a énormément de méditations. Alors vous avez des méditations pour tout, vous avez des méditations euh, guidées, vous avez des méditations avec juste des bruits, des sons, des sons binauraux. Moi j'affectionne beaucoup les sons binauraux. Euh, et euh, donc une euh, méditation notamment, alors qui parle de l'ouverture du chakra coronal, mais au-delà de ça, les sons que ça me procure, je sens tout de suite une forme de détente euh, au niveau de mon mental, hein, parce que forcément, si je travaille là-dedans, c'est que, vous l'aurez compris, moi aussi, mon mental, il est toujours pompelope. Donc, euh, cette méditation, elle m'aide vraiment comme si mes pensées, en fait, ralentissaient. C'était plus le ping-pong en permanence, mais c'était, euh, voilà, une petite balade et ça me permet vraiment de pouvoir voir mes pensées pour pouvoir les laisser partir. Et donc, cette méditation m'aide beaucoup. Alors, encore une fois, il y en a plein d'autres. Il y en a avec différentes fréquences aussi, hein, en fonction des Hertz, vous avez différentes méditations et différentes actions mais finalement peu importe en fait la méditation faut que vous trouviez une musique qui vous qui vous plaisent, qui fasse résonner quelque chose en vous d'un point de vue vibratoire, que vous sentiez dans votre corps une détente, quelque chose. Donc ça, il faut essayer, tester, euh, écouter beaucoup de méditation. Allez-y, il y en a tellement sur YouTube. Encore une fois, que vous allez forcément en trouver une qui vous conviendra, en tout cas pour une période donnée. Moi, voilà, ça, ça change régulièrement. En ce moment, c'est celle-ci, et bah peut-être que euh, dans six mois, ce sera une autre musique. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, écoutez et Posez-vous, ne serait-ce que 5 minutes par jour et vous verrez vraiment la différence. Et là, il ne s'agit pas de se mettre en position de lotus et de vivre comme un moine tibétain, pas du tout. C'est vraiment juste s'octroyer du temps, en fait, est une forme de méditation parce que vous êtes déjà dans une forme de bienveillance et d'écoute de vous-même parce que vous allez vous donner ce temps pour au moins essayer quelque chose. Et rien que ça, par ce geste-là, on est déjà dans l'écoute de soi et dans l'écoute de l'âme. Donc vraiment prenez ce temps pour voilà, faire une sorte de bulle et calmer votre ego et peut-être que vous allez entendre des choses et c'est là où le deuxième outil intervient c'est l'écriture. L'écriture pour moi c'est vraiment la base de tout, c'est ce qui va vous permettre d'ancrer les choses, de prendre conscience véritablement de ce qu'il y a dans votre tête, de votre ego justement, vos pensées, c'est-à-dire que quand vous méditez Parfois vous allez vous rendre compte que vous on fait ce que, ce que souvent on appelle « j'ai l'impression de m'être endormi, un rêve éveillé » ça c'est tout simplement votre âme qui est là-haut et qui aperçut des choses mais en fait le, comme le mental, l'ego n'y était pas, euh, bah, du coup il essaye de se souvenir, de, de mentaliser mais il ne peut pas parce qu'il n'y était pas. Donc on sait qu'il s'est passé des choses. Alors c'est frustrant du coup. Alors euh, je sais euh, parce que bah du coup forcément encore une fois l'ego, il a envie de savoir, il a envie de tout comprendre, tout analyser mais peu importe. Ce qui est important, c'est que votre âme a entendu et que votre âme va pouvoir faire évoluer des choses en mode sous-marin et votre ego, il va s'adapter par-dessus. Donc, trouvez une musique voilà qui rassure l'ego, qui le calme. Parfois, vous vous souviendrez aussi de choses ou parfois une fois que vous aurez fini la méditation, et eh bien, vous aurez une sorte de déclic. Tout comme quand on va lire un livre et puis il y a une phrase qui ressort du lot, une phrase qui nous fait ressentir plein de, de petits picotements, plein de choses, de vibrations dans le corps. Et bien euh, là vous pouvez noter ces phrases, les ancrer, les, les noter sur le papier d'une part pour les rendre encore plus réels et tangibles que simplement au niveau de vos pensées, hein, de, de, de votre cerveau, si le voit écrit ça va donner encore plus d'impact et d'importance à ce au poids des mots justement, euh, et en plus ça va vous permettre de pouvoir suivre votre évolution, de pouvoir voir que, ok, bah aujourd'hui j'écris cette phrase, je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est important, mais j'ai pas encore compris pourquoi. Donc je sens dans mon corps, et c'est là où on va arriver à la troisième étape, je sens dans mon corps que c'est un message bien particulier, donc en fait c'est un message de votre âme, hein, vous posez pas 36 000 questions, mais mon mental elle n'arrive pas encore à comprendre parce qu'il y a peut-être encore cet ego qui parasite tout ça. Et on laisse mijoter, on laisse reposer, c'est comme la pâte à pain, on laisse reposer. Et le fait de pouvoir noter, quand vous allez lire une semaine après, un mois après, mais même parfois six mois après, parfois vous aurez compris quelque chose et vous verrez que six mois après, ça aura pris un nouveau sens. Euh, non pas que le premier était faux, hein, mais que c'est juste que les choses évoluent. Au fur et à mesure que vous retirez vos fameuses couches, vous accédez de plus en plus au cœur du cœur de vous-même. Donc... Vous allez voir que ce travail d'écriture comme un journal à team est vraiment important. En tout cas, moi, il m'aide beaucoup. Alors, j'écris pas tous les jours. Il y a des gens qui écrivent tous les jours, c'est super. Moi, j'écris vraiment quand je prends ce temps pour moi, ou je médite, ou quand je décide de tester, euh, de, de, de pratiquer des expériences, que ce soit de l'hypnose, euh, des années que j'aime bien tester de nouvelles choses. Eh bien, je note et j'écris ce que j'ai ressenti. Quand je tire des cartes, s'il y a des messages, je note. Euh, et ça me permet vraiment de poursuivre cette évolution. Et plus vous allez écrire un peu en mode écriture automatique, et plus vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi des choses qui vont prendre du sens, et il y a parfois des choses que vous allez noter en les lisant vous avez presque vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez noté, hein. c'est comme la lisation, je vous disais, quand on ne se souvient pas de ce qu'on a fait, c'est que hop, euh, on est monté un peu trop là-haut, euh, mais c'est très bien parce que du coup c'est vraiment un message de l'âme, et donc si on ne s'en souvient pas, et eh bien le fait de relire... Oh et là ça nous fait, ça nous percute en pleine face, euh, là c'est vraiment des messages très importants. Donc l'écriture pour moi est vraiment très très important, et il y a un exercice qui est très intéressant, euh, qui est euh, aussi de euh, d'écrire en trois pages tous les matins au réveil. Alors j'avoue je ne le fais pas, mais je vous le conseille quand même, parce que ma mission c'est de transmettre des choses. Donc euh, c'est donc de se réveiller, et à, on n'est même pas sorti du lit qu'on va écrire trois pages. Trois pages de tout et de rien, vos pensées. Ça c'est, encore une fois, pour vider son esprit. Parce que dès le matin en réveil, vous vous rendez compte qu'on pense déjà à toutes les choses de la journée, ou à ce qui s'est passé la veille, ou ce qui va se passer dans six mois. On est déjà 36 000 pensées dans la tête. Et donc de pouvoir écrire, même si ce qu'on écrit c'est euh, je sais pas quoi dire, ça me sous cet exercice, gna gna gna, peu importe, ça permet vraiment de vider son esprit et de repartir sur quelque chose de plus, euh, de plus de plus nettoyé, de plus pur, je ne sais pas quel terme employer, mais de plus sain, de plus, de plus facile. Euh, et euh, en plus... Au-delà de ça, comme je vous disais, l'écriture, bah, vous allez voir peut-être qu'il y a des choses redondantes qui reviennent, et ça, ça peut vous donner des pistes après d'exploration pour aller continuer de libérer, toujours plus, toujours plus, retirer ces carapaces que vous avez autour de vous, parce que euh, peut-être que dans l'eau, vous verrez que l'ego euh, a euh, glissé des indices, hein, parce que lui, en fait, c'est tout simplement, il faut le voir ça comme des indices, hein, c'est un jeu de pistes, hein, on passe notre, notre vie à jouer au cluedo, donc... Euh, tout ça, il y a des indices, et il y a des indices qui vont pointer vers une problématique, quelque chose à libérer, inconscientiser, et on avance comme ça, palier par palier. Et donc justement, en parlant d'indices, on va arriver à la troisième étape pour justement aller découvrir ces indices. Alors, on en arrive donc à la troisième donc troisième étape pour écouter son âme. Cette troisième étape, c'est tout simplement d'écouter votre corps. Vous l'avez compris, hein, j'ai beaucoup parlé de l'ego du mental. Eh bien, votre âme, elle va vous envoyer des indices, des signaux à travers votre corps. Le corps ne mange jamais et le corps va pouvoir euh, tout simplement vous montrer hein, cette partie visible de l'iceberg, des choses qui se cachent à l'intérieur de vous et que vous n'avez peut-être pas compris avec votre petite voix intérieure, votre intuition. Eh bien, le corps va vous le révéler. C'est aussi simple que ça pour vous aider et vous accompagner dans votre écoute de vous-même, votre découverte de vous-même. Donc l'écoute du corps, ça passe par les émotions, bien évidemment. Les émotions, c'est les messages de votre âme, ni plus ni moins. C'est ce qui va vous indiquer si vous êtes aligné avec vos valeurs, ou pas. Si tout ce qui se passe est aligné avec notre âme, aligné avec nos valeurs, on ressent de la joie, c'est aussi simple que ça. Et s'il y a quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs, on ressent de la colère, c'est aussi simple que ça aussi. Donc ces émotions c'est vraiment une boussole intérieure pour vous permettre de comprendre si vous êtes aligné sur le chemin ou si vous êtes en train de dévier ou de désaxer. Donc plus vous allez être dans cette écoute des émotions et les émotions encore une fois leur signal de base, ce sont des sensations corporelles. Donc plus vous allez dans cette écoute du corps et plus vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe à l'instant T. Parce que tout se passe dans l'instant présent. Le corps, c'est l'instant présent. L'ego, le mental, c'est le passé ou le futur. Donc tout va se passer dans l'instant présent. Et pourquoi je vous je bassine à chaque fois mes clients sur l'instant présent Parce que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore et qu'on a toujours notre libre arbitre. Peu importe ce que les cartes vous disent, ce que la voyance vous dit, vous avez toujours la possibilité de retarder les choses. Si effectivement c'est votre chemin et c'est ce que votre âme, elle a conclu comme contrat, comme mission, comme, comme, comme pacte, peu importe, euh, et bien dans tous les cas, si vous ne le faites pas maintenant, la vie vous remettra devant un autre événement, un autre moment de votre chemin pour... Une, comme une nouvelle opportunité d'aller dans cette direction mais on respectera toujours votre choix et pour faire un choix conscient et éclairé il faut être dans l'instant présent pour écouter son âme ce qu'elle a à nous dire et donc écouter le cœur et je suis désolée de vous dire mais malheureusement ça va très souvent en contradiction avec l'ego pas parce que l'ego il file de tout donc parfois on ressent des choses, on se dit, putain, je sens bien qu'il y a quelque chose, je sens que c'est ça. Mais en même temps, l'ego, il dit, mais ça va pas, n'importe quoi, mais non, tu peux pas faire ça, il y a d'autres rendez-vous, et ceci, et cela, et imagine, imagine, elle te plante, imagine, du coup, tu annulé tes autres. O... Ça va être horrible, et du coup, qu'est-ce qu'on fait On écoute l'ego parce qu'on a peur, et finalement, on se rend compte à la fin, et eh bien que ce, ce, cette première intuition, ce premier ressenti, et eh ben en fait, on avait raison. Et donc, toutes ces choses-là, elles sont là aussi pour nous faire prendre conscience... Euh, d'avoir confiance tout simplement en nos ressentis et en plus en ce moment avec tout ce qui se passe et eh bien ça va être de plus en plus vrai tangible vous allez vraiment avoir encore plus de possibilités de capacité à ressentir ces ressentis donc allez-y faites confiance confiance pardon expérimentez voyez par vous même en fait il n'y aura pas de, de de meilleure solution que de voir par vous même que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, parce que c'est ça qui va vous donner l'élan et la motivation pour continuer, même si c'est difficile. Donc, vraiment, cet écho du corps, cette écoute des émotions, des sensations corporelles, c'est vraiment la base de tout. Euh, c'est la base même de la découverte de ses blessures, c'est la base même de la guérison de son ego et de ses pardons, c'est la base de tout, les émotions. C'est vraiment votre boussole intérieure. Et bien évidemment, quand ces blocages émotionnels, quand on les a pas écoutés, qu'on les a un peu glissés sous le tapis, et eh bien ça crée des blocages, des nœuds, et donc là, il y a on passe à, au stade au-dessus qui est la douleur, les maladies, les tensions. Vous savez, euh, ah, j'ai toujours la même douleur, ça se réveille tous les ans à la même date, je ne sais pas pourquoi, les douleurs chroniques, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est de la symbolique corporelle et ça va vraiment vous aiguiller encore une fois de, en fonction de où est-ce que ça se situe dans le corps, de qu'est-ce que c'est comme pathologie. Ça va vous aiguiller de c'est quoi le message d'origine, de base. Parce qu'à l'origine, c'était bien un blocage émotionnel est très en lien forcément avec un blocage mental, hein, avec des croyances et des peurs. Euh, mais tout ça, si ce n'est pas écouté, si ce n'est pas conscientisé, si ce n'est pas libéré, guéri, eh bien ça va se cristalliser dans le corps et au bout d'un moment, bah, comme je vous le disais, le corps va passer euh, au cran du dessus pour euh, tout simplement vous inviter à réagir. C'est ni plus ni moins pour vous inviter à réagir, c'est pas pour vous faire du mal. Euh, L'être humain, il n'agit pas sans douleur en fait. Donc au bout d'un moment, bah, quand la goutte d'eau déborde, ça fait déborder le vase, et bah, du coup, hop, on passe au stade du dessus et là on se dit, bon bah si elle a mal, elle va peut-être comprendre et réagir. Et donc c'est vraiment important aussi d'aller à l'écoute de ces douleurs, de ce corps qui vous parle parce qu'encore une fois ça va vraiment vous donner des indications sur ce qui se cachait à l'intérieur, ce qu'il y avait au tout tout début et ce qu'il y avait au tout tout début c'était tout simplement la voix de votre âme qui vous parlait, vous disait coucou là il y a quelque chose qui va pas, oh, coucou là regarde ce que tu fais c'est génial j'adore donc voilà pour ces trois étapes, euh, bien évidemment qu'on pourrait détailler, hein, l'objectif c'était pas de faire une vidéo d'une heure non plus, mais vraiment de vous donner pour moi les, les, vraiment les trois choses qui me semblent vraiment primordiales si on pouvait résumer. Euh, pour au moins être déjà dans, sur, comme sur un tremplin, pour euh, essayer vraiment d'être de, de, dans cette reliance, cette, cette connexion à soi pour être aligné et être épanouie, hein, parce que c'est l'objectif de, de, de tout à chacun. Euh, pour moi, c'est vraiment ce tremplin dont on a besoin. Après, évidemment, on, on continue à, à développer tout ça, mais pour moi, ce sont vraiment les trois premières étapes qu'on a besoin de réaliser si on veut vraiment pouvoir écouter son âme. Alors vous l'aurez compris, euh, c'est mon travail de réaliser tout ça avec mes clientes et dernièrement j'ai voulu tout simplement eh bien proposer une nouvelle façon de euh, les accompagner, euh, de vous accompagner euh, puisque je fais donc des consultations en cabinet mais aussi à distance et j'ai voulu créer quelque chose de beaucoup plus euh, collaboratif, communicatif. Euh, à travers un programme, bien évidemment aussi des séances de libération personnalisées. Donc j'ai créé un programme qui s'appelle tout simplement écouter son âme, où bah, tout ce que je viens de vous parler, eh bien je vous transmets tous les outils. Tout ce que moi j'ai pu faire en fait sur moi, tout, tout, tout ce que j'ai pu pratiquer, toutes les lectures que j'ai faites, tout ce que j'ai pu glaner comme information, et puis toutes celles que je vais continuer aussi euh, de glaner, et eh bien tout ça je vais pouvoir euh, vous le transmettre à travers ce programme. Donc via un espace en ligne où vous aurez accès à la vie. Donc vous allez pouvoir accéder à toutes les mises à jour au fur et à mesure que euh, j'aurai appris une nouvelle compétence, et eh bien je vous la livrerai dans ce programme. Donc ça suit exactement se ce dérouler, hein, cette partie li euh, libération, euh, cette partie euh, écoute des émotions écoute du corps, euh, la partie euh, pardon aussi, parce que j'en ai pas forcément parlé ici, mais on est plus dans la, la guérison aussi, euh, la partie écoute des valeurs, hein, ça on en a parlé à travers les émotions, et puis cette partie euh, bah, connaissance de soi, méditation, il y a un peu d'énergétique aussi, enfin j'ai vraiment essayé de, de, de en fait je vous ai tout mis, euh, tout ce que je sais, tout ce qui me permet de travailler moi au, au quotidien sur tous les plans de l'être, hein, le physique, le mental, l'émotionnel, l'énergétique et spirituel, donc je vous ai tout mis dedans, je vous ai mis aussi trois séances de libération personnalisées, donc pour pouvoir vous libérer au niveau des nœuds karmiques et faire la guérison de l'enfant intérieur. Donc ça, ça se fait en visualisation guidée. Donc ça, c'est moi qui vous guide dans cette visualisation. Donc on a besoin de faire ça en privé. Donc il y a aussi des séances de libération qui sont comprises dans ce, dans cet accompagnement, dans ce programme. Et en plus, parce que j'avais besoin donc d'avoir cet esprit collaboratif et de pouvoir vous accompagner dans ce fameux instinct présent et eh bien euh, je propose aussi tous les mois des guidances euh, guidances coaching hein, en fonction des énergies du moment euh, donc c'est un coaching de groupe c'est mensuel et donc ça permet vraiment d'être euh, comme chez euh, le mot confrérie qui me vient mais euh, peut-être plus sororité parce que je sais que je parle beaucoup à des femmes même si bien évidemment que ce programme peut toucher aussi des hommes euh, mais voilà, d'être vraiment dans, dans un, un, un groupe d'accueil euh, où on puisse vraiment déverser euh, nos prises de conscience sans jugement, juste être dans l'écoute parce que euh, les mots et la parole euh, a vraiment un pouvoir guérisseur et euh, pouvoir vous donner des conseils sur ce que vous traversez dans l'instant présent euh, parce que ce sera peut-être pas forcément, euh, forcément en lien avec euh, la partie avec laquelle vous êtes en train de travailler dans le programme. Donc tous les mois, euh, de pouvoir vous accompagner aussi, euh, que aussi les autres femmes et les autres personnes autour de vous euh, puissent peut-être vous dire un mot hein, parce que je suis pas euh, je suis pas le, un, un messie hein, donc je n'ai pas euh, je n'ai pas réponse à tout et donc le fait de pouvoir être ensemble et eh bien ça favorise ça émule finalement fin toute cette guérison toute cette partie euh, mots qui résonnent ah, à voilà, l'expérience le, le, le, d'une autre personne pourra peut-être vous parler, ou en tout cas elle va peut-être dire un mot qui fera du sens pour vous, euh, que moi je puisse aussi vous donner les énergies du moment, vous guider sur ce qui se passe en ce moment, pour que vous puissiez vous adapter, surfer un peu sur, euh, sur les vagues de la vie. Donc c'est vraiment l'objectif de ce coaching mensuel. Donc voilà, c'est ce que j'ai prévu pendant, euh, bah, durant euh, Ad Vitam aeternam aussi longtemps que je pourrais euh, dans ce programme, donc, et de pouvoir en fait continuer d'alimenter. Hein, C'est un peu plus qu'un programme. C'est vraiment un accompagnement. C'est vraiment un, euh, j'ai envie de dire un groupe en fait. Euh, C'est euh c'est comme un cercle, c'est comme un groupe où euh, bah, dans ce groupe, vous avez accès à des vidéos, des conseils de, à travers le programme. Donc tous mes outils que j'utilise au quotidien, je vous les donne. Euh, vous avez accès aussi à des consultations privées avec moi. Vous avez accès à des consultations de groupe, des guidances. Euh, et vous avez accès au fur et à mesure bah, de tout ce que je peux, moi, découvrir comme nouvelles choses si euh, je pourrais peut-être aussi faire intervenir des personnes qui ont des compétences particulières, parce qu'encore une fois, je ne sais pas tout sur tout, euh, pouvoir les intégrer dans ce programme, pour pouvoir encore une fois enrichir ce programme et vous donner le plus possible de choses pour que vous puissiez vraiment construire votre propre boîte à outils. Parce qu'à chaque fois, j'ai toujours ça à mes clientes, mais la réponse elle se trouve en vous, la clé elle se trouve en vous. Moi je suis juste là pour éclairer, euh, éclairer parce que moi-même j'ai été chercher euh, la lumière et je continue d'aller la chercher et à chaque fois je trouverai des choses que j'ai bien aimées, ou même il y a des choses que, qui ne me parlent pas forcément mais je les ai apprises et peut-être que vous elles vont vous aider. Donc mon objectif c'est vraiment de pouvoir vous transmettre vous donner cette lumière et qu'après vous puissiez la faire diffuser dans votre corps. Ça c'est votre job, c'est pas à moi de le faire parce que je suis pas une sauveuse et c'est pas à moi de vous sauver, c'est vous qui allez vous sauver vous-même. Donc moi par contre je suis là pour juste toucher euh, du doigt, euh, dire des mots. Euh, parce que je sais que ça va peut-être éclairer des choses en vous, mais après c'est vous qui allez aviver, raviver cette lumière et c'est vous qui allez euh, surtout la, la, la, la garder en vous pour ensuite pouvoir la transmettre aux autres. Mais on a vraiment besoin des autres pour euh, éclairer euh, et pour transmettre cette lumière et euh, on ne peut pas garder des choses pour soi, il faut vraiment pouvoir le transmettre aux autres pour que eux après puissent les transformer à leur sauce et les faire... Euh, faire ce qu'ils qu aient leur propre rituel, tout simplement. Bon, il y a des choses que j'ai apprises et que j'ai modifiées au cours du temps parce que ça correspondait plus à qui j'étais, à ma vibration. Et c'est ainsi, c'est comme ça et c'est ok. Donc voilà, le, vraiment l'objectif de ce programme, c'est vraiment de pouvoir tout vous donner et pouvoir vous accompagner pour que vous puissiez trouver votre propre euh, rituel, vos propres outils, construire votre propre boîte à outils et pouvoir partager, échanger des moments qui soient vraiment... Euh, euh, important et qui puisse nous relier en fait tous ensemble. On a vraiment besoin de retrouver une reliance avec soi-même, avec son âme, mais surtout avec les autres, de comprendre qu'on est tous reliés, on ne fait qu'un. Et ça pour moi c'est vraiment, euh, vraiment l'objectif du moment pour parler d'un point de vue général et planétaire. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu réaliser ce programme. J'avais à cœur vraiment, parce que il je, je, je, y a toujours une forme de frustration durant les, les consultations, parce que j'aimerais donner beaucoup de choses, mais à un moment donné, ça, ça, ça, ça vous ferait devenir la tête comme un citron. Il euh, n'y aurait pas assez de, de consultations pour le faire, et ce ne serait pas juste non plus pour vous de vous faire venir 20 fois en cabinet, il n'y a pas d'intérêt. Donc ce programme, il est à disponibilité quand vous le souhaitez, vous y allez quand vous voulez, quand vous en avez envie quand vous en avez besoin aussi. Il y aura peut-être des fois où pendant trois mois vous n'irez pas et c'est ok parce qu'on a besoin de ces temps de repos. Mais vraiment là vous êtes autonome et vous allez piocher à chaque fois au fur et à mesure de votre ah bah là j'ai vraiment envie de travailler sur mes émotions bon bah je vais faire ce module là et le reste je verrai plus tard parce que je me sens pas prête. Comme ça vous y allez vraiment à votre rythme selon votre besoin et moi je viens du coup, ponctuellement, là où ça fait ma force et ma valeur ajoutée, pour aller vous aider à guérir et libérer des choses en vous avec ces visualisations guidées. Euh, voilà, c'est ça ma force, ma valeur ajoutée. Tout le reste, ce sont des outils que j'ai juste à vous repartager et après, c'est vous qui allez les pratiquer. Donc, euh, voilà pourquoi j'ai créé ce programme. Je suis vraiment contente de vous le proposer. J'ai vraiment hâte de pouvoir continuer aussi de vous partager de nouvelles connaissances et compétences euh, dans ce programme. Euh, j'ai hâte aussi d'avoir vos retours. J'ai hâte aussi de vous voir en en direct euh, lors des coachings et des euh, et des guidances mensuelles. Euh, donc si jamais vous avez des questions par rapport à ce programme, vous pouvez bien évidemment me les poser dans les commentaires hein, là de la vidéo ou tout simplement euh, m'envoyer un mail à cookineries daurelia à gmail.com mais vous retrouverez l'adresse dans la description de la vidéo. Et si vous êtes déjà partante euh, pour euh, démarrer l'aventure, bah, tout simplement vous avez aussi le lien euh, qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour pouvoir aller regarder effectivement les différents modules qui sont présents, je vous ai dit hein, tout ce qu'on allait aborder, mais sur le lien, sur la page qui s'ouvrira, vous allez pouvoir voir le contenu beaucoup plus détaillé, hein, les différents aspects de ces thématiques qu'on va pouvoir aborder, les différents outils. Et vous pourrez tout simplement commencer donc, ce programme. Il y a plusieurs modalités de paiement, bien évidemment. Vous pouvez payer. En plusieurs fois euh, j'ai même étalé le paiement jusqu'à 6 mois pour que ce soit euh, un budget le plus euh, régulier et raisonnable pour vous parce que je sais que ça peut être difficile en ce moment donc voilà quand vous étalez sur 6 mois on est à moins de 100 euros le mois donc pour tout ce que je viens de vous annoncer donc euh, l'accès à vie à tous les outils que moi j'ai pu déjà euh, connaître à apprendre je vous transmets tout pour les séances de libération en privé pour les séances de coaching, donc tous les mois. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Euh, si encore une fois vous avez une question, je suis disponible. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si jamais vous avez des questions par rapport aux étapes aussi dont je vous ai parlé pour écouter son âme, je suis aussi disponible. Merci d'avance pour votre like et vos commentaires parce que ça m'aide vraiment beaucoup à soutenir tout simplement mon travail, à soutenir la vidéo, à ce qu'elle puisse être vue aussi par le plus grand nombre et que justement tous ces outils puissent toucher. Aussi le plus grand nombre parce que je suis vraiment persuadée que ça va les aider. Donc merci d'avance pour votre soutien et euh, j'espère à très bientôt dans le programme. Salut salut